Alors long time no see, je sais, j'ai euh, arrêté les vlogs de processus créatif de mon EP, et j'en suis désolée. Mais euh, il s'est passé plusieurs trucs qui m'ont fait arrêter ces vlogs, et je vous fais cette vidéo pour vous expliquer plus ou moins euh, quoi, et aussi pour vous dire que c'est pas parce qu'il n'y a plus les vlogs qu'il euh, n'y a plus de EP. Je continue toujours à composer, à enregistrer cette EP, et euh, j'essaierai de sortir des vidéos processus créatifs peut-être après la sortie des chansons mais là avec le confinement et tout ça a été compliqué pour moi je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé en gros déjà euh, j'avais commencé à produire cette EP sur Cubase ma version de Cubase que j'avais euh, et sur un petit ordinateur portable que j'avais acheté l'été dernier d'occasion parce que ben, j'avais beaucoup d'argent donc j'avais vraiment acheté le... Minimum dont j'avais besoin, et encore ce n'était pas suffisant parce que euh, ben, à deux premières ramées j'avais plein de problèmes avec quoi, mais euh, bon, ben c'était euh, suffisant pour, euh, pour faire un minimum quoi en, en gros. Hum, mais en réalité, au bout d'un moment j'ai commencé à avoir des bugs donc j'avais des effets qui se chargeaient plus dans Cubase. Et ça me freinait énormément parce qu'à chaque fois que j'allumais mon ordinateur, je m'attendais à avoir un nouveau problème et... Voilà quoi, petit à petit, il y avait plein de trucs qui dégringolaient comme ça et franchement ça me freinait vachement dans ce que je voulais faire. Euh, donc ça c'est vers... Euh, aux alentours de la, de la dernière vidéo que j'ai postée là, donc euh, c'était il y a deux mois un truc comme ça. Donc ça, ça m'a déjà mis un premier frein. Euh, ensuite, pendant un moment, je n'étais pas seule chez moi. Donc, euh, je pensais, c'était prévu, hein, je pensais que j'allais euh, réussir à continuer à voilà, produire, faire mes vidéos euh, et tout ça euh, sans être seule chez moi. Mais en réalité, euh, je n'ai pas réussi. J'ai découvert que j'avais vraiment besoin en fait, d'être seule dans ma bulle, dans mon, dans mon univers pour, euh, bah, pour réussir à faire ce que je voulais faire. Quoi. Et donc, euh, ça pareil, ça m'a mis un deuxième frein. Et euh, cette situation, elle a duré quand même pendant un petit moment. Donc ça, c'est voilà environ pendant un, moins d'un mois, mais une période comme ça, euh, après avoir posté la dernière vidéo de processus créatif. Euh, et donc ensuite, euh, il y a eu... Enfin ensuite, pendant, slash ensuite, eh ben, il y a eu le confinement. Euh, et euh, en fait, ce confinement, c'est sûr que c'est... Un moment qui est propice à la création et, euh... et en fait le, le truc c'est que je sais pas si c'est vraiment un moment qui est propice en fait à la sortie d'un EP j'ai réfléchi un petit peu et ça pourrait l'être mais co comment vraiment savoir en fait je Déjà moi pendant tout un moment je vous avoue j'avais pas du tout la tête à ça parce que bon bah, je vous parle pas de tout mais il y a eu des événements également dans ma vie euh, personnelle qui, euh, qui m'ont un peu euh, voilà, mis un frein aussi euh, et en fait bah, cette EP je devais le, je le sortir au printemps donc printemps c'est vaste mais pour moi juin c'est trop tard je pensais plutôt au mois de mai donc là je devrais en être à la finalisation de tous les morceaux, hein. même plus, en fait je me suis rendu compte que c'était irréalisable, mais je vais vous expliquer un peu plus. Euh... Enfin, comment dire, c'était pas irréalisable de le sortir euh, en mai, mais c'était précipité. Donc faire, quelques... faire les choses dans la précipitation, pourquoi pas, dans le sens où ça m'aurait vraiment mis un coup de boost pour créer, être obligé, avoir une deadline et tout, mais là pour le coup ça n'a pas marché. Et euh, en réalité, euh, cette sortie, euh, elle aura lieu, mais juste un peu plus tard. Et euh, ça va me permettre aussi de mieux préparer la promotion, euh, la diffusion, euh, tout, en fait, tout. tout. Et, euh... Et ce temps-là, pendant lequel j'ai pas posté, il m'a permis, en fait, d'obtenir un nouvel ordinateur que j'ai monté de mes propres mains, oui, oui, oui, avec l'aide... Précieuse de satin, quelqu'un que j'ai rencontré en, en ligne et qui euh, qui me suit sur sur Twitch et tout et qui m'a assisté dans le montage de cet ordinateur. Donc merci euh, à toi. Et euh, donc j'ai euh, un nouvel ordinateur et dessus j'ai installé Ableton Live. Donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à Ableton Live et je me suis rendu compte que enfin je le savais déjà mais comment dire. Voilà, j'ai gagné énorme... je énormément de temps mais sur doubleton Live, énormément de possibilités s'ouvrent à moi et euh... j'aimais beaucoup travailler avec Cubase, j'étais pas prête avant à passer à un autre logiciel euh... j'étais pas prête, j'en avais pas envie, je me le sentais pas et euh... ma créativité se portait bien euh... sur Cubase, c'était très bien comme ça mais c'est vrai que je sais pas. Avec mon nouvel ordinateur, je me suis dit mais tiens pourquoi pas maintenant que j'ai les capacités euh, voilà j'avais comment dire les un ordinateur avec les capacités euh, pouvant faire tourner à Bolton Live quoi. Je me suis dit pourquoi pas essayer et en fait euh, voilà je commence à me passionner pour euh, le pour ça j'ai passé des heures des jours des nuits euh, et, euh, et en fait tout naturellement j'ai euh, des nouvelles chansons qui ont commencé à euh, se mettre en place. Et là, j'ai euh, donc deux morceaux finalisés, euh, c'est-à-dire complètement terminés et euh, prêts à passer au mastering. Et puis, j'en ai deux autres qui sont en cours, dont euh, Dire qu'il suffisait d'un nuage parce que je ne l'ai pas laissé tomber euh, cette chanson, hein, je suis en, en train de la terminer. Une autre inédite et une dernière qui est elle en cours de euh, composition. Donc ce sera un EP 5 titres. Ouh là, il fait beaucoup trop clair ici. Euh, alors, pour ce qui est de la sortie, je vise plutôt l'automne. Parce que, bien que, bah, on ne sait pas comment ça va se passer pour les départs en vacances et tout ça, j'imagine quand même que euh, l'été c'est une mauvaise période pour sortir cette EP. Euh, en automne, peut-être que... Euh, tout ce qui se passe en ce moment sera, comment dire, tassé. Enfin, pour les artistes, je sais pas vraiment si c'est une période propice à sortir des chansons, sachant que bah, les concerts sont pas possibles. Les... En même temps, tout le monde est chez soi, donc pourquoi pas. Mais bref, je ne sais pas. C'est un peu fou donc euh, j'imagine qu'à l'automne, euh, ce sera mieux. Je ne sais pas. Mais euh, écoutez, le truc c'est que euh, quand même, peut-être qu'il y a une chanson que j'aimerais sortir avant de sortir l'EP en entier. Et j'imagine... Mais dites-moi... <rire> J'imagine euh, fin mai début juin pour cette chanson-là, mais encore une fois, c'est euh, 100% hypothétique. Voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose En fait, ça a été difficile. Ça aurait été difficile pour moi de euh, d'être dans le flot créatif dans lequel j'ai été ces derniers temps, avec la découverte d'Ableton et... Euh, les idées que j'ai eues et tout ça, rester dans ce flot créatif tout en vloguant Désolée si l'image devient trop claire mais vous me voyez galérer depuis tout à l'heure, j'aimerais bien poster cette vidéo sans faire de montage en fait Et, euh, et rester dans ce flot créatif hein, tout en me filmant, tout en commentant ce que j'étais en train de faire et tout ça, ça aurait été difficile pour moi et en réalité je me suis même pas posé la question en fait, je me suis posé la question mais j'ai n'ai pas hésité une seule seconde en fait, j'ai préféré continuer à être dans ce que j'étais Plutôt que m'arrêter, filmer tout ça, c'est... voilà, c'est... Désolée, je sais que j'ai dit que je le ferais et puis qu'au final je ne l'ai pas fait Mais euh... rien ne m'empêche de vous en parler plus tard et de, euh, de revenir sur les choses que j'ai faites, euh, vous expliquant un petit peu par quoi je suis passée euh... Et, et tout ça quoi, euh, par quoi je suis passée, je veux dire, les étapes par lesquelles je suis passée pour la création de mes morceaux et tout ça. Et euh, bon, voilà, c'est euh, c'est pas, euh... je voulais vous dire que j'ai pas arrêté quoi, voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vlog de processus créatif qui sortent que le projet est en pause, au contraire. Et euh, je vous le dis souvent, mais euh, vraiment, si vous voulez euh, quand même me suivre un petit peu dans mon, dans mon processus et avoir des news de l'avancée des choses et tout, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que là-bas je suis beaucoup plus active, je poste quelques petites vidéos de temps en temps, musicales, où je, où je jam avec euh, mon, mon sampler et mon synthé et tout, et euh, pour l'instant c'est vrai que c'est plus confortable pour moi de poster sur Instagram que sur Youtube je sais pas vraiment pourquoi, peut-être qu'il y a un côté un peu plus immédiat qui me plaît avec Instagram et, euh... et que je retrouve pas avec Youtube et euh... et voilà écoutez, j'ai je... hâte que vous entendiez ce que je suis en train de faire et le projet est franchement bien bien bien engagé et je trouverai un moyen de vous revenir sur le processus créatif de tout ça dans tous les cas voilà, j'espère euh, vraiment que le confinement se passe quand même bien pour vous, je sais qu'on peut pas dire... Euh... j'espère que tout va bien, parce que c'est une période difficile pour tout le monde et euh... j'ai envie de vous dire si vous vous sentez de créer créer. si vous le sentez pas, ne le faites pas essayez de... enfin je sais pas, j'ai pas de conseils à vous donner là dans cette vidéo, en tout cas c'est pas mon mon rôle là tout de suite donc euh, je vais arrêter de plablater je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye